Hello ma Pixie Army, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que j'avais hyper envie de vous faire et pour cause, on a encore passé un cap sur la chaîne, on est 7000 aujourd'hui, alors je vous remercie du fond du cœur que ce soit les petits nouveaux qui se sont ramenés sur la chaîne ou ceux qui me suivent depuis les débuts ou qui se sont rajoutés en cours de route, j'adore notre communauté, je trouve qu'on est les meilleurs et je vous remercie parce que on est les meilleurs, quoi. <rire> j'ai pas plus d'arguments que ça. Sachez également qu'on se rapproche petit à petit du cap des 10 000 avec ce cap des 7 000 abonnés. J'ai un petit peu la pression parce que si vous ne le savez pas, pour les 10 000 abonnés j'avais promis que je vous ferai la vidéo organisation de Walt Disney World, comment j'ai organisé mon voyage, mes bons plans, mes astuces, mes conseils et il va peut-être falloir que j'envisage de commencer à la préparer et si on commençait à parler de ce qui nous intéresse avec cette journée à Walt Disney World du 29 février 2016, c'est la seule journée que j'ai fait au Magic Kingdom et j'ai vraiment hâte de vous en parler J'espère que vous êtes bien installés parce qu'il s'est passé beaucoup de choses dans cette journée. C'est une journée qui est importante pour moi parce que je pense que c'est la première où vraiment j'ai réalisé que ça y est, j'étais à Walt Disney World, j'avais réalisé mon rêve. Entendons-nous bien, ça faisait déjà une semaine que j'étais sur place, mais jusque-là j'avais l'impression d'être dans un rêve, de pas vraiment vivre ce que j'étais en train de faire parce que c'est un rêve que j'ai depuis toujours et dont je vous parlais plus en détail d'ailleurs dans la toute première Story Time. C'est aussi une journée un petit peu différente des autres parce que c'est une journée où j'ai fait beaucoup d'attractions beaucoup de personnages, ça a été assez différent d'habitude et je vous explique pourquoi. Pour cette journée spéciale Magic Kingdom, j'avais vraiment envie d'être en mode princesse, en mode féerie et pour ça j'ai conçu un Disney Boon Réponse et là j'ai joué la carte de Réponse à fond, fleurs dans les cheveux, robe, etc. C'est d'ailleurs un look que vous avez vu dans le lookbook Réponse. Mais la première fois que je l'ai fait, c'est justement quand je suis partie au Magic Kingdom de Walt Disney World pour faire ce look-ci. Et le temps de me lever, de me préparer, euh, j'étais complètement habituée, ça y est, euh, au décalage horaire. Donc je me suis levée assez tard et je suis partie sur le parc pour midi. Mon premier objectif, c'était de voir la movie Check It Parade à Midi et demi, mais avant mon ventre criait famine, donc j'ai été à Casey Corner qui est aussi un restaurant qu'on a à Main Street à Disneyland Paris, mais qui est assez différent déjà au niveau de la carte, puisque j'ai pris des corn dogs. Alors, comment vous expliquer ça Ce sont des frites avec des espèces de mini saucisses, genre les Knacky Balls, mais qui sont entourées de panures. Alors, c'est un petit peu particulier, c'est pas mauvais, c'est pas le meilleur repas que j'ai mangé, clairement, mais c'était pas si mal et j'ai trouvé ça très amusant puisque je savais pas du tout ce que c'était. J'avais une très belle vue sur le château Walt Disney World donc c'était plutôt agréable et surtout en fond sonore j'avais le pianiste du restaurant qui jouait sous l'océan et ça met tout de suite une magie vous voyez qu'après ça je m'installe pour la parade c'est une parade un peu intermédiaire c'est pas la grosse parade du parc mais franchement elle est assez impressionnante vous avez tout un tas de Cadeau en fait. Les chars sont pas ouf, mais ce qui est bien c'est qu'il y a pas mal de personnages, notamment Phineas et Ferb, le génie d'Aladin qui sont quand même assez rares chez nous. Elle était très jolie, ça m'a tout de suite donné le punch et tout. Mais en fait, à un moment les chars s'immobilisent et là il y a des personnages qui sortent des cadeaux. Et ça c'était fou parce que je m'attendais tellement pas. Parce que moi je les ai vus danser, j'étais prête à partir, et en fait non, Mickey s'est matérialisé comme ça, j'ai fait oh Donc j'étais plutôt contente d'être restée. Après ça, je me suis dirigée vers le pavillon des princesses, c'était mon objectif number one notamment parce que j'avais le Disney Boon de réponse donc je voulais faire une photo avec réponse extrêmement logique donc je me dirige vers le pavillon des princesses et je vois une heure d'attente je me suis bon c'est pas ça qui va m'arrêter allez hop je vais dans la queue et en fait, le truc, c'est que comme vous pouvez le voir, la thématisation est plutôt sympa, très différente chez nous, mais j'aime bien, je trouve que c'est plus aéré, donc j'ai l'impression qu'on attend dans des couloirs au pavillon des princesses. Là, c'était pas spécialement le cas, et en fait, euh, énorme surprise, <rire> quand j'arrive au bout de la queue, en fait, je me rends compte que j'ai fait la mauvaise file. Parce que les personnages que je rencontre, c'est pas euh, Réponse et Cendrillon, non, non, c'est Elsa et Anna. Alors c'est très chouette de rencontrer Elsa et Anna, mais quand vous avez pris un fast-pass à 17h, pour rencontrer Elsa et Anna, c'est dommage de faire une heure de queue pour les rencontrer. Vous voyez. Donc du coup, bah je commence par elle, hein, parce que j'allais pas faire demi-tour. Elsa et Anna ont toutes les deux beaucoup aimé ma tresse et euh, les fleurs, ça, elles m'ont dit que ça leur faisait penser à Olaf <rire> et elles étaient très adorables, très mignonnes, très gentilles. Mais j'étais un petit peu dégoûtée d'avoir perdu mon temps, surtout que du coup j'avais perdu une heure et que je suis retournée sur une autre file parce que j'ai découvert que le pavillon des princesses il est un peu mis bizarrement, il y a deux files différentes pour les princesses. Donc je refais la queue pour Elsa, euh, pour Elsa et Anna, non surtout pas pour voir Cendrillon et réponse, et là encore une heure d'attente et j'avais très très peur. Déjà j'étais crevée parce que bon mon dos commençait à sincèrement me faire souffrir et une heure debout c'était très compliqué mais surtout ce qui a été difficile pour moi c'est que j'avais très très peur de rater la parade festival of fantasy et le délire c'est que c'était le seul moment sur tout mon voyage où je pouvais la voir donc c'était en gros maintenant ou jamais donc je comptais vraiment les minutes en me disant allez est-ce que ça va vraiment faire une heure, est-ce que ça va passer C'était chaud Alors pour tout vous dire avec Cendrillon ça a été très rapide parce qu'on ne s'est pas compris, je pense qu'elle a vu que je ne la comprenais pas. Euh, moi je ne comprenais strictement rien hein, donc elle se trompait pas. <rire> C'est pas une rencontre spécialement mémorable, par contre, réponse a été adorable. Je pense qu'elle a tout de suite reconnu le look. Et de là, elle m'a demandé si le violet était ma couleur préférée. On a parlé un petit peu. Elle m'a dit qu'elle espérait qu'aujourd'hui ce serait mon best day ever donc j'ai trouvé ça trop trop trop chou. Et là, je vois l'heure qui tourne. Je crois qu'on était à 5 minutes de la parade si... si mes souvenirs sont exacts, enfin, en tout cas, c'était très très serré. Et là, je me mets à courir, à courir, à courir, à courir. J'aime pas courir dans les parcs, mais là, c'était une nécessité. Et franchement, la place n'était pas ouf. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait un gros monsieur devant moi qui arrêtait pas de mettre les bras devant, donc pour les photos c'était compliqué. Elles sont pas toutes parfaites, mais franchement, j'ai pu au moins voir la parade et ça, ça m'a fait super plaisir. C'était la priorité absolue. Bon, donc après cette interlude parade, je me décide à aller faire une attraction, donc la première de la journée. Et mon premier objectif, c'était Fantasyland avec le Mickey Philars Magic. Qui est aussi à Tokyo Disneyland, j'ai appris ça grâce à ma copine Nishirachi, si tu passes par là. Et en fait, c'est une sorte de théâtre 3D, donc vous avez des lunettes. Et au départ, je m'attendais vraiment à une attraction similaire à Annie Magique. Donc maintenant, il y a Mickey, le magicien, à la place. Et en fait, pas du tout. Le principe est très simple. Enfin, le début ressemble un petit peu. Hein. C'est Donald qui perd le chapeau de Mickey le chapeau de sorcier et qui va se retrouver dans le monde des contes des années 80 donc le roi lion, la petite sirène, Aladdin, la belle et la bête. Et moi j'aime beaucoup parce que c'est années 90 mais je pense qu'il a été fait à cette époque-là parce que j'ai trouvé quand même que niveau image et visuel, c'était quand même assez vieillissant. Après ça, j'utilise mon fast pass pour Winnie l'ourson. Si vous avez suivi mes aventures Storytime depuis le début, vous savez que le premier jour, la première attraction, je me suis retrouvée bloquée dans Winnie l'Ourson et du coup il m'avait offert un fast-pass qui durait une semaine c'était plutôt sympa l'attraction est très mignonne depuis j'ai eu l'occasion de la refaire à Disneyland Californie je trouve ça plutôt mignon après c'est pas une attraction qui me manque à Disneyland Paris et après ça je suis partie découvrir Dembo <rire> qui est dans le nouveau Fantasyland et qui a la particularité d'être un double Dembo. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir juste un soc, vous en avez deux. Je pense que c'est parce que c'est une attraction qui brasse beaucoup de monde et donc du coup bah il y a plus de, de visiteurs qui peuvent la faire. Et là où j'ai été vachement surprise, c'est que dans la file d'attente, en fait, vous avez une aire de jeu pour les enfants. Et ça je trouve ça vraiment génial en fait. C'est pas mal pour faire patienter les petits et que les grands puissent attendre <rire> sans avoir leur mioche qui leur crie dessus. C'était de Fast Pass Ariel la petite sirène parce que pas l'attraction, la rencontre personnage puisque vous pouvez rencontrer Ariel dans sa tenue de sirène et j'étais très contente parce que j'avais très envie de la rencontrer et d'avoir une photo avec elle mais alors par contre je suis très contente de ne pas avoir attendu déjà parce qu'il me semble qu'il y avait 50 minutes d'attente à une heure et honnêtement il n'y a quasiment pas eu d'interaction, je sais pas si elle était de mauvais de mauvais poil ou si elle était pressée mais en tout cas on n'a quasiment pas parlé donc je suis contente d'avoir ma photo mais c'est vrai que c'est pas non plus un moment mémorable de cette journée, vous connaissez l'accro du shopping que je suis, je passe à la boutique de Belle, donc dans le village de la Belle et la Bête, pour m'acheter un bol et un mug que j'avais repéré depuis très longtemps, et surtout un troisième mug que je vais vous faire gagner. Voilà. Et après ça, je pars à la taverne de Gaston me boire un petit jus d'orange. Après, j'ai été faire une attraction emblématique des parcs Disney que je n'avais pas encore faite à Walt Disney World. Et c'est la version que j'aime le moins, c'est It's a Small World. Alors pourquoi c'est la version que j'aime le moins Je vous explique tout de suite. En fait, c'est une attraction d'intérieur à Walt Disney World. Pour une raison que j'ignore, en fait, vous avez vraiment l'impression d'être dans une sorte d'entrepôt. On est vraiment à l'intérieur, on est enfermé et la disposition est très différente puisque au lieu d'avoir une scène par pays, comme on peut l'avoir un peu chez nous, là, ça va être des grandes scènes qui regroupent plusieurs... Et du coup, j'ai beaucoup moins accroché. Ma version préférée reste encore et de loin la version californienne. Et ça, je vous en ai parlé dans le tag des parcs Disney à travers le monde que je vous mets là-haut. J'ai hâte de voir les autres parcs Disney à travers le monde, mais ça, pour moi, ça reste vraiment un must. Après ça, je me dirige vers Tiki Room, enchanté de Tiki Room, qui est, je crois, Adventureland, Frontierland, enfin. C'est assez flou la frontière entre les deux, je trouve, à Walt Disney World. Et en fait, c'est une attraction qui a été pensée par Walt Disney lui-même. Donc, petit moment de nostalgie. L'attraction est assez simple, en fait, c'est un spectacle qui est peuplé d'animatronics, donc qui sont des oiseaux. Et euh, en fait, ils chantent, ils dansent, enfin. C'est assez vieillissant, mais il y a quand même une dose de nostalgie, je pense, dans cette attraction, et je pense qu'il faut vraiment la faire si vous allez dans les parcs américains, en tout cas. Moi, je regrette pas, même si c'était un peu longuet. Et ce qui m'a beaucoup fait rire, c'est qu'il y a un perroquet qui s'appelle Pierre <rire> et qui représente les Français. Et alors, il a un accent. <rire> c'est vraiment plus cliché tumeur, quoi. Après ça, j'ai été faire la rencontre que j'attendais. Je pense que c'est l'une des plus belles rencontres que j'ai fait à Walt Disney World. Il y en a plusieurs. Hein. Il, y a... il y a aussi fait clochette qui m'a beaucoup marquée, mais le ce Mickey. C'est genre toute ma vie. Alors je vous explique. Vous avez un Mickey qui parle et qui se trouve à Walt Disney World. Voilà, qui se trouve au Magic Kingdom, que vous pourrez rencontrer à Main Street. J'avais trop envie de le rencontrer, il bouge la bouche, il bouge les yeux, enfin. Et je pensais que c'était quand même des phrases préécrites. Et je vais dans la queue et je demande à la cast member si elle peut filmer la rencontre. Je, je rappelle, je n'étais pas sur YouTube, j'avais juste envie de garder ce souvenir pour moi, d'avoir la vidéo de cette rencontre. Je pense qu'elle a vu mon émotion, elle entend mon, mon accent et elle me demande d'où je viens. Et je lui réponds que je viens de France. Et là, donc Mickey me fait venir, me demande comment je vais et tout. Et là, la cast member lui dit euh, Oui, bah elle est française, enfin elle vient de France. Et là. Il se met à, à parler dans toute la salle et à dire euh, ah oui comment on dit bonjour en français donc je dis bonjour hein. Et là il fait dire bonjour à toute la salle et j'avais mais les yeux mais oh, c'était c'était magique c'était vraiment une rencontre de malade j'avais l'impression de parler au vrai Mickey Et je me rappelle alors faut savoir j'ai vraiment pas la larme facile hein, je vous jure Mais là quand je vous dis j'avais les larmes aux yeux C'était incroyable Vraiment je suis là good to see you. Fantastic! Thank you! Mickey, she's visiting from France. Ooh! France? Yes. Oh, wow! Uh, how do you say hello in French? Bonjour. Bonjour. Bonjour. <laughs> hey, that's fun. Hey, I know. Let's all try it. Yeah. Ready? <laughs> Bonjour! Bonjour! Bonjour! Bonjour. Bonjour. <laughs> oh, great job, everybody! See? Now we're all friends. So when we come to your country, we're all going to come to see you! Yes, yes. Do you think I could get a picture with you? Oh yes, absolutely. Ah, done. Oh, over here first. breathe et après ça, comme je suis faible, je suis partie m'acheter un maillot Mickey dans une boutique à Main Street parce que je me suis dit que ce maillot me rappellerait toujours le moment où j'ai rencontré ce Mickey qui parle Voilà. Et, et quand j'ai préparé la vidéo et que j'ai trouvé mon haut, alors là il est au salon donc je peux pas le mettre, mais tu sais j'ai eu un sourire parce que j'avais oublié que j'avais acheté ce maillot pour ça et, et je trouve que c'est vraiment trop chou Et après j'ai été faire autre chose d'atypique et que vous ne pouvez plus faire sur les parcs, j'ai été à City Hall pour aller acheter des Disney Dollars. Qu'est-ce que sont les Disney Dollars Je pense que ça part de même, en fait vous donnez vos vrais dollars américains et en échange vous pouvez avoir des billets Disney que vous pouvez d'ailleurs utiliser dans les parcs comme de la véritable monnaie. Il faut savoir que ça a arrêté d'être mis en circulation, je crois, début 2017 ou fin 2016. Je... je suis pas sûre des dates. Il faut avoir suivi la première storytime pour comprendre. Mais mon père m'avait demandé de lui ramener en souvenir quelque chose qu'on ne trouvait que à Walt Disney World et pas à Disneyland Paris ou dans les autres parcs. Et du coup, je suis partie à City Hall et je suis ramenée ramené un Disney dollar. Je vous montre ça puisque je m'en suis aussi pris un pour moi. Donc, ça se présente comme ceci. Là, vous avez l'étiquette. Et quand vous le sortez, vous avez le Disney dollar. Puisque moi, j'ai mis un billet d'un dollar il y avait 10, 50 et tout, il me semble. Et à l'arrière, vous avez ceci. Et du coup, j'étais très fière parce que je me rappelle encore de la tête de mon père qui comprenait pas ce qu'il faisait avec un Disney dollar. Mais en tout cas, ça, il risquait pas de le trouver à Disneyland Paris. Je continue donc ma petite chasse aux attractions avec Country Beer Jamboree. Comment vous dire que cette attraction, j'ai eu beaucoup de mal C'est un espèce de spectacle où vous avez des ours qui chantent. De façon, comédie musicale. Si vous avez vu Dingo et Max, ça rappelle beaucoup. Et je pense que c'est une parodie de ça. Ça rappelle beaucoup la scène où euh, Dingo emmène Max voir un spectacle avec des opossums qui chantent. C'était un peu le délire. C'est kitsch à mort, c'est très très spécial. C'est vraiment euh, vieille Amérique. Alors les Américains étaient à fond, ils tapaient des mains, ils tapaient des pieds, ils chantaient. Donc ça doit être une attraction mythique. Bon, alors moi j'ai pas compris. Je. Hein. <rire> que... What? Je suis ensuite partie faire Haunted Mansion, il faisait nuit à hein, ce moment-là et c'était la première fois que je faisais la queue de l'attraction. La première fois que j'y suis allée, il n'y avait vraiment personne, pas un chat. Donc j'avais pas eu le temps de vraiment de jouer avec les différents éléments et j'ai été très surprise parce que autant la Haunted Mansion en elle-même de Walt Disney World m'a pas vraiment laissé de souvenir, autant je me souviens vraiment qu'en termes technologiques elle est vraiment très poussée. Et la queue était très interactive. Il y avait un piano qui faisait de la musique. Euh, il y avait des tombes. Il y a beaucoup d'inscriptions. Enfin, franchement, vous n'avez pas le temps de vous ennuyer dans la queue, quoi. Et c'est là que cette journée s'est terminée pour moi. Je suis rentrée à All Star Music Resort. Alors, me demandez pas pourquoi j'ai pas fait les spectacles nocturnes ce jour-là. Je sais pas. Peut-être que j'étais fatiguée. C'est bien possible que j'avais mal au dos, mais j'ai pas trop de souvenirs. En tout cas, je suis rentrée à mon hôtel avec, euh, en décidant d'aller manger des pâtes à la crème. C'est un repas que je vous déconseille très clairement de manger. Parce que les pâtes euh, à Walt Disney World étaient faites dans des friteuses. Un truc très étrange. Et la crème avait un goût particulier. C'est pas un repas dont j'ai un très très bon souvenir. Donc je vous le recommanderai pas des masses. Voilà ma Pixie Army. J'espère que cette vidéo des 7000 vous aura plu. Je vous donne rendez-vous au cap des 8000 si jamais on les passe. Dans cette vidéo, je ferai mes adieux au Disney Hollywood Studio avec une journée là encore. Bien chargé, et surtout, j'ai vraiment hâte de vous parler de la vidéo des 9000 si jamais on les atteint parce que c'est un jour où j'ai fait un safari à Animal Kingdom, un vrai safari privé, une activité vraiment exceptionnelle. Et j'ai vraiment hâte de partager ce moment là avec vous. <rire> en tout cas, si jamais vous me permettez d'accéder à ce stade, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour me prouver que cette vidéo vous plaît toujours autant. Parce que bon, je comprendrais au bout d'un moment vous en ayez marre des Storytime Walt Disney World, en tout cas la fin approche à grands pas, je vous remercie encore de faire partie de ma communauté, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça me ferait très plaisir de vous voir rejoindre ma Pixie Army et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vous aime Bisous bisous bisous